et hey, bonjour à tous les amis c'est Enzo. aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mario 64 ds sauf qu'on est sur une grand mac. Et Oui, bon, plus simplement remarquer ça on était sur une grand mac et je pense sur la meilleure ramac du, du jeu quoi mais oui, oui là on est dans le château de peach mais de la version mario galaxy ça <rire> c'est la, la map de mario galaxy ça va au début du jeu on est là et après, on va là, et après, genre, c'est une cutscene. C'est trop bien On rentre dans le château, comme ça, quoi. Welcome. Alors, c'est la version européenne. Bon, c'est marqué en anglais, je me disais pourquoi tu veux européenne. C'est pas plutôt la version américaine. Non, non, non, c'est vraiment la version européenne du jeu. Comme ça, je pu avoir. Si j'avais pris la version américaine, j'aurais peu pu avoir le jeu. Le jeu planqué directement. Oh. Alors, je comprends un que c'est une grand Mac américaine Ah mais les. Ah, ouais les... les pièces et tout on a tout bordel ah ouais. ah ouais faut faire Oh, il y a le... oh le gars il a tout retexturé C'est trop bien Franchement c'est trop bien Alors je mettrai euh, des musiques avec le thème Bon, bon, là, j'ai une idée de musique, une musique de Marie cartouille, je mettrai le bois merveille. <rire> oh, dégage. Alors, je voulais faire sur mon téléphone, sauf que, bah, ça marche pas en fait. je le compte après avoir sélectionné le fichier. Je vais tomber dans l'eau. Je vais lui faire tomber dans l'eau. Oui, je mettrai la musique du bois merveille. Euh, comparé à 256, ça, ils sont pas marqués les. Les étoiles à attraper Ils sont tout marquées un peu de rangement enfin, ouais. Au fond et à mesure de l'aventure, je crois, les personnages en Mario, du... Oh, il est plus toutes les pièces aussi. Ah, ça. ça si je peux le faire, moi, euh, modifier les modèles. Aïe, aïe, De pas tout. Ah C'est de l'eau. Ah, je pense que c'est du bah dans la carte oui sûr ce serait du de, de vide Ah ok je peux pas décrire ça avec le chiffre Ah c'est des arbres les arbres sont 2D les arbres complémentés sont tout en 2D, non, en 2D. Tiens, ça c'est le pont bugué là complémenté okay. le plus sont un peu bugué de ce pont C'est dans C'est dans bah, en 64 tout la fin de mars 64 ds la fin de mars sur 4DS, la vidéo, surtout moi, mon a l'air trop bien. Hein. J'ai vu les screenshots, oh, qu'est-ce que c'est cool! J'ai vu les screenshots, je vous jure, je les ai J'ai vu même une vidéo, oui, pas une vidéo entière, j'ai regardé deux secondes. Wow! Et du ah, évidemment, oui, j'ai vu le premier niveau, c'était celui-là mais je, ça fait longtemps que je regarde les lèvres de vous je me demande si je peux pas monter en haut de l'arbre oh on peut monter en haut de l'arbre c'est génial il y a carapace il y un carapace carapace ah ça va on tue pas des coupables pour voir ah, une carapace pas non on le gagne dans un bot ah oui, ça doit être une, une race de Mario Kart. Je déconne quand j'ai dit ça, mais.. Voilà, j'ai deux pistes. Ah. Wow, génial j'ai pas fait le tout le tour, non Si je tue. Si je tue tous les Goombas. Ah si c'est bah c'est une pour. Hein. Ok. Mais j'ai plein de pièces. Belle cent pièces qu'il devrait faire. Aïe aïe aïe. Ah, c'est bizarre il y a aucune étoile qui est apparu pour l'instant. Ah non, j'ai tous les goombas euh, gros. C'était ça oui. non ah, ah, Attends. Vous voulez me montrer, les... Ah, monter, on peut, on peut monter sur cet arbre. Il y a des pièces. J'ai bien atterri, hein. Alors cette caisse là on peut pas détruire ça avec Jogi. Ah Il y en a là Et De toute façon il y a une branche. Donc, attends. Ah oui on peut monter là par là. Oh, il y a une branche là. Il y a des pièces rouges. Je voir ça. Non. Ah oui c'est un poteau quoi. C'est un poteau retexturé re re d'accord. Ouais. Ah oui, attends, on dirait peut-être Ok, c'était pas très très bien. Oh putain, non, il est a On plantes. Regarde, oh, il y C'était des... chaud comme un sourd. Toi, tu vas pas me tuer, toi, toi, toi, toi. toi. Oui, Goomba, oui, oui, oui. Toi, vas-y, allez. Non, non, non. Ok, ça m'a dans la bouche. Tout va bien. Ah oh, bon, je vais tomber, je vais... J'ai failli tomber. Alors, oh yes, yes, alors eux, mais mmh. j'ai dû faire ça quoi. Bé euh. OK. Non, je suis avec une manette de PlayStation, mais Et ça va. Ouais. Alors, depuis mon échange, efface... ça c'est euh... ouais, plus en bas. Donc, on rentre dans le tronc d'arbre. Oh, je vous demande que ce pas vraiment la première étoile, ça. Hein. J'ai pas envie de tomber. Hein. Vous allez faire que j'ai envie de vous montrer d'autres niveaux. Oh On rentre, on rentre directement dans l'arbre. Hein. Très bien. Là, on voit une étoile. Ah oui j'ai pas alors les noms des niveaux et tout sont en anglais mais moi j'ai une version je sais pas quoi espagnol je crois donc là on a fond Wiggler un nouveau boss on connaît est dans la haute montagne je crois ou le monde grand petit Ah c'est là le monde grand Ah c'est bon Oui j'ai une version européenne mais vu que la Romain, qui allait en anglais. Ah, il m'a pas fait de dégâts, c'est marrant. Premier boss du jeu, quoi. Bon, d'accord, tu m'as énervé. Et je pense que ça va griller la grille. Ah. Mais il y en a une en dessous, euh, nous. Il va donner, nous donner une autre, j'imagine. C'est sur ta tête. Ah, il peut énerver. Il est tout gentil, ah c'est ouais, il y a un Ah une de... Oh, putain, c'est est classe étoile On <rire> dirait une étoile de Marie Galaxy Ah ouais, ça a l'air simple Oh, mais... On va essayer de Wiggler Fact Alors, c'est peut-être pas ça la première étoile. Ah ouais Solvado <rire> Solvado <rire> Ok, c'est pas grave, j'ai pris la mauvaise... Ah ouais, c'est pas, c'est ni français ni anglais. Non mais, j'ai été perdu dans mes touches, je suis pas heureux. Ok, c'est pas mal. Non mais qu'est-ce que je fais, moi. Bon, voilà, j'allais dans tous les coins de... du château. Voilà. Je pourrais me montrer le maximum de... de monde. Ça, je veux le quitte. Je suis resté bien trop longtemps dedans. Ah, non. Arrêtez les amis, aucun 64 Là, et... Ah, on a la mini-map de. Le de... forteresse. De... De... De... De... On peut rentrer par la fenêtre, mais bon, mais c'est mal coulé de rentrer par la fenêtre. rentre Ah, ça sert à rien d'entrer dans la maison, c'est juste des bras. Il ah, y a un singe dans la maison là. Peut-être attraper. Tour. Ok. Je sais pas lire le... Ah on a déjà dessus, c'est du plus dans... On mange pas. Euh... Non, non, on va sortir, on devrait pas y aller. À à la, on est à l'intérieur de, de la map en fait je vous étoile sur la carte ah ouais elle est là bas je oh, c'est une étoile de base parce que oui on peut pas aller là bas quoi non on meurt non on peut pas aller là bas Arrêtez. arrêter ah, c'est comme les autres. Mais j'ai vu des screens qu'il y a fait. Ok, d'accord. Ok, je l'ai vu. Allemands to next beta. Il aussi, par je l'ai vu. <rire> ouais. Attendons, il y avait un outil sans son t-shirt euh, au sein. Il bon, y a un t-shirt. Hein. Oh, c'est vraiment moi arrive. Non, il n'y a, a plus de pente. Hein. Aïe, ah, faut-il te suivre la flèche Ouais. Putain, j'avoue, je fais cette attaque en but. Faut monter là. Oh, je sais pas. Reviens, ça, la merde. Il nous faudrait Mario. Je sais pas combien c'est le grand Mario si ouais, C'est sympa, mais Yoshi va faire le niveau de quelconque de tout tout bordel, normalement il va faire des de... de... de... Ah non, mais c'est pas un jeu officiel, c'est normal. Ok, c'est Mais non, oui, l'étoile elle est bien dans le vide. Ça m'agace un peu. Non mais ça, je me suis tout. Ah il y a des pièces rouges ah, attends j'ai envie de un truc sous ça Non. moi je peux pas casser les briques euh, orange en fait vu que les briques, briques orange aussi je ne vais pas les casser oui toutes les pièces étaient refaites Recolore j'avais en fait Des pièces à ah, Yoshi suis pas assez haut Donc monter par, ah, ouais, par l'arbre oh, Non mais pourquoi je monte tout en haut Je ah, Mario pourrait peut-être monter ici Ah, mais si elle est bien dans le vide l'étoile. C'est que que monter par là, sauf que c'est un peu complexe qu'un peu oui. On peut pas monter l'arbre. Yoshi. Mmh. Ok bon, bah, on dans l'arbre et on va aller le côté pour voir si je peux pas monter de côté. Ah là dedans. Ah une pièce rouge ok. Euh, ça a, a l'air intéressant et le chitalement ouvert encore là, je pense que je pouvais aller là bas mais c'est une vision optique et là, alors j'ai l'impression que là notre quête qui se trouve là il y a avoir une cascade il y a de et l'oréal est non l'eau on est pas arrivé à merde oh merde, oh merde non bon bah je me suis bloqué On va. Exit course bien je me suis bloqué pour ah on va ah, voir s'il n'y a pas d'autre euh, niveau à une, une étoile ah. je vais pas ah qu'est-ce que j'ai joué un bateau qui s'arrête. un bateau de reste... pire ah, j'ai trouvé une salle. Ah, mais je suis ressorti par un autre côté. Oh, on a pu se rentrer. Excusez-moi si c'est un peu chiant. Je découvre l'aromaque. Ah, je ma chaîne. D'accord, je découvre. Hein. Je regarde s'il n'y a pas d'autre monde. qui bon, pourrait vous plaire. Ah, attends, c'est une question. Ah, c'est ce qu'il me dit. Bon, il doit parler en anglais, je vais me Ok, donc c'est la même histoire, blablabla. Il ne veut pas me dire que là-dedans c'est dur. Hein, je ne sais pas ouvrir la porte. Hein. Wow. Ok, donc on ressort de l'heure. Ah! Ok, si c'est bon. On a une autre, un autre monde qui a l'air plus simple Chip Chip Beach. La plage Chip Chip. Oh! Il y a des catacouacs. Ah, ça marche comme dans le jeu de Marzonshide. Alors, c'est d'autres les voitures, j'imagine. Mais sinon, ça marche pareil et tout. Alors, je ferai une grosse coupure, je pense. Parce que là, on est déjà. Ouais, avec une étoile quoi. j'ai vu plein d'autres choses encore. Quatre... Ah non, en vrai, ce qu'on fait, ce que je regardais, je me souviens plus trop. Sauf ceux qui m'adressaient. Ouah. Wow. attends, c'est... Oh non. Attends. Cet endroit me dit quelque chose. Ce serait... Allez de vrai ce serait pas une galaxie de marie galaxy 2 ou marie galaxy 1 bon, en vrai elle ressemble à une galaxie <rire> dans marie sunshine n'y a pas il n'y a pas une plage comme ça on rappelle du spawn mais ici c'est buggy ouais, ah, ouais. ouais c'était buggy Allez voir. Oh non faut monter avec les 4 que tu fous mais... Oh non j'ai pas envie de monter avec toi. Oh j'aurais pu croire que là C'est possible Regarde Tiens moi là bas Oh c'est possible Ah peut être lui Lui, lui, lui, lui peut. Hey, il peut Il ne pourchasse pas comme dans le jeu de base Oh putain Je suis tombé drôle ah, il faut bien viser avec eux, en fait. Oh, comme ça. Ah, oui. oui. Yes. Oh j'ai trouvé une étoile. Enfin, une autre étoile. Ah C'était une galaxie. Ce mm -hmm. Euh, c'est une galaxie. On est pas dans la même galaxie. On voit quelque chose là. Attends, la caméra va se tourner vers nous. Ouais. y j'ai a Rocket Star 2. Ils sont pas... ah faut pas faire. Attends, ça va être sous l'eau là. Les gars, c'est sous l'eau. Obligé j'ai là, regarde. il me faudrait de vous dire. derrière cette ah, haie là, ouais. Euh, ah mais là, c'est beaucoup plus simple parce que sont notés sur la carte. Oh. Ok, là, t'as, l'air, non. Ah, il y a une seule étoile notée sur la carte, c'est grotte. Ah, j'allais dire, c'est une de grotte. non, non, non, bon. Voilà, Ou alors, ouais, on peut faire un live. Au final, ouais, on est dans un live. Coucou, c'est moi. Alors, ah, c'est une méthode de secret, ça. On aura une heure. C'est tellement mieux avec une G. Mais là c'est vu que c'est une course, hein, c'est une course. C'est un truc de. de.. de menteur, lente, donc c'est mieux d'avoir chiffre. Je dis pas que c'est mieux d'avoir Wario non plus. Hein. C'est cool on a une pièce. Ah oui, il met des pièces pour faire genre. C'est.. <coughs> il faut passer dedans mais non, il faut juste ramasser la pièce en fait. Ouais ouais, on est là pour casser truc là voilà notre étoile qu'on devrait la voir Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, on est dans la carte du bateau là, du coup. J'ai vu aussi quand il y avait des soleils en fait. Alors là. Ah on a, on a fait une étoile secrète. Ok, le jeu nous dit que. On a trois étoiles. Je sais pas si c'est comme dans le bas. Ah, ouais c'était être du tout. Bon, bref. Donc là, on a une étoile à faire dans l'eau. Ah, oui, les catacouacs ils bougent pas. C'est décevant. Non, ouais. je gueule. Non, mais c'est pas grave. Hein. Au moins, j'ai réussi à moudre, mettre le modèle du catacouac dans, dans ce jeu. C'est super cool. C'est cool quoi. Ah, il y a un passage là dans l'eau. Combien Bon je vais juste faire une longue vidéo et puis c'est tout sur ce jeu, ça va trop bien, enfin ils sont ils longtemps. Normalement s'il faut vraiment pas Luigi hein, parce que là c'est compliqué. Oh non c'est une histoire de coffre ça, là, je suis là. Oui, je suis là. Merci pour le, le bulle, c'est super génial Pardon si vous entendez les bruits de l'autre côté. Et puis je vais faire un long méta... montage. D'accord, il y deux coffres et, et c'est tout. Deux coffres ici. Ah, il y a un trou au plafond. D'accord. Enfin, non, il n'y a pas un trou. C'est juste qu'on va beaucoup plus haut. Non, c'est le troisième. Yes, c'est autre étoile. Et bah, dis donc, on avance dans le jeu. Ah, oui ils sont pas notés. Ah, si ils sont notés. Pardon. <rire> ils dire, ah, non, ils sont pas notés et tout. Bon, je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres portes. Bon c'est pas de que ça me gave euh, l'eau mais euh, un peu quand même hein. niveau et boue ça m'a fait penser à un niveau de Mario Galaxy mais euh, ça me gave un peu l'eau euh, j'avais que des étoiles à 1 en fait Mario over here Help. que ça ah, y'a que ça je pense qu'il nous faut quand même euh, beaucoup d'étoiles bon on va arrêter là si vous craignez plus donc si Mario est dans cette je pense qu'il nous faut 8 étoiles Parfait. Mmh. quoi ah oui on peut pas avoir les étoiles qu'on a pas faites encore ok donc, voilà. <rire> sinon on peut nous avancer sur les autres Ah, oh, on peut rentrer dans le phare Non. On a l'Odyssée de Mario Odyssée, c'est trop bien. Pour rentrer, non. On est où là Non, le phare. Je, je, je me doutais pas que ça allait faire ça. Là, on n'est pas. On est au château là, non Oh, ah, non, maintenant bah on n'est pas au château parce que le château ça ferait quoi Ah Bah si on est au château Ah non On n'a pas encore On est dans ah, Mario ou quoi Je n'en fais rien. Oh mais c'est le bordel <rire> Ah bah on est revenu au château, d'accord, très bien. Il y a encore d'autres salles C'est une blague Je me là. Oh là, là, ils sont pas secours, là. Mais c'est trop génial Il y a encore d'autres salles à visiter. Mais là je suis revenu au château normal. Attends, je vais retourner au phare. Je sais pas s'il y a une autre salle qu'on peut atteindre sans aller au phare. Pour cette petite pause imprévue, évidemment, mais on a d'autres portes. Oh, on a d'autres niveaux, mais non, mais non, mais genre, non, mais je pensais pas que c'était aussi grand. Euh, mais j'ai l'impression il oui, faut passer par le phare. Ouais. il tout caché. Ah, attends, il va me donner une étoile en fait. Euh, par lui, on va m'en il me dit de sauter dans les peintures. Mais mmh. il y a des tuyaux et tout. Oh là là là là, c'est génial. Il y a plein d'autres niveaux. Non, répond. Ça, ça de... il, a... il y a deux. un niveau en plus. Oh aïe y aïe y a... Mais c'est génial C'est génial Enfin, lui qui sa mère Swing Beats ou Carbon Allez hop, on est parti pour une nouvelle partie. What? Ça. Va. Quoi Non Non, je crois pas.